Qui Je déteste perdre mon temps D'où viennent ses intentions hostiles Qui que tu sois Quoi que tu fasses C'est inutile Mes serviteurs sont des hommes pieux On lui apporte une bière En voilà encore un qui va Ciel. Ces histoires de mort vivant rendraient un vivant mort d'ennui ton haleine, ce n'est pas l'ail Mais le dentifrice que tu fuis Ne m'approche pas, tu n'es pas invité. Épargne-moi ta gueule de t'étérer Pardonne ce manque d'urbanité Mais je frappe toujours avant d'enterrer Tu te crois bon, mais tu prends mal Du moins, tu triches et manipules Si quand j'avance tu me recules Comment veux-tu que je t'en parle Tout ce que tu as de beau vient de moi Mais tu n'es pas mon meilleur rôle Tu n'as pas la tête sur tes épaules les manches encore avec les doigts Il est ah, tu as déjà un cycle de retard, beaucoup trop tard, Violon, alcool et tchat, rien ou le star pas joujou, le salon est un star Ronnie, miroir, rien mon star ta de mes avatars Si je te mordais ce soir, ah ce c est c est serait pour le sang des Que tu es agaçant, tu fais des suçons et ah ah te crois menaçant Je peux stopper le temps, si tu pouvais le voir, ça te classait le sang Je pourrais en finir d'un requin perçant, mais ce ne serait pas divertissant Alors redescends et baisse les yeux devant Dieu ah tout puissant Tu m'as certes inspiré, mes atmosphératures sont de taille Autant jeux vidéo, ça va, mes cinémas Aïe aïe aïe Tu n'as ni mon flow, ni ma classe n'y a qu'à Halloween que tu passes Ton histoire et ton rap sont si vite C'est comme un fond Vanilla Je suis un serial killer queen Chacune de mes phrases est une bombe. Tu es comme un père pour moi J'irai cracher sur ta tour. Tu fais toi l'enfer, en tant que père, laisse-moi te jeter sa mère Tu ne m'en guère, je te mets deux sous de les chefs riches, le masque tombé Tu n'es que l'ombre de mon ombre Combien de villes portent ton nom Zéro, le compte est bon Je suis le pilier des gens, je vais te battre Telle que ta mère l a dit te la l'apprendre Comme je t'arrange, je vais te fumer, t'écraser, ton dû la cendre Il va me falloir te forcer à embrasser ta destinée Et toi, définitivement, que pour toi le temps va s'arrêter la victoire Qui seront les prochains Vous avez le